parce que, Eric, ça fait un moment que je te connais et du coup, euh, bah, tu es un personnage atypique et je me reconnais beaucoup dans ton caractère et même si évidemment, il y a beaucoup de choses chez toi qui, qui m'inspirent. Et du coup, je trouve que c'est une superbe opportunité de partager ce que tu sais, qui tu es, ton expérience, tes réussites aussi à ceux qui euh, sont là. Donc Eric, euh, tu te présentes aujourd'hui, je suis allé sur euh, ton Instagram, comme euh, sur ton LinkedIn, comme coach de CEO, dirigeant, star dans leur métier. Est-ce que tu veux déjà nous dire un peu ce que tu fais aujourd'hui Et ce qui va nous intéresser, c'est comment tu en es arrivé là Et puis après, on va se faire plaisir, on va parler de, du futur. Bon, déjà, déjà euh, je suis super content d'être là. Ça, c'est le premier point. Je suis vraiment content. Yeah, <rire> et, moi aussi. Et, bah, parce qu'il y a plein de gens que j'aime dans cette salle, dans toi et, et, et autres. Donc ça, ça me fait super plaisir. Et euh, en plus, c'est un moment important de ma vie parce que j'ai... Euh, ça fait 30 ans que je bosse. Ça fait, je suis arrivé là, c'est la fin. Ça fait trois ans que j'ai vraiment un cycle qui se termine maintenant, vraiment. Et autre à fin décembre. Pour moi, c'est hyper important. Et je vais me projeter après sur les trois prochaines années. Donc, c'est euh, vraiment le bon moment pour se parler. Et je suis très heureux de, de partager ce moment-là avec vous. Ça, c'est mon premier point. Yes. Et euh, alors, ce que je fais, j'accompagne euh, bah, des dirigeants dans leur business et euh, des CEO, des VP, des comités de direction, euh, des gens qui sont, euh, bah, qui sont numéro 1, c'est ça qui me plaît. Ça veut dire que c'est des gens qui sont dans la performance ultime, ça veut dire qu'ils euh, bah, ont gagné, puis maintenant ils veulent aller encore plus loin. Et à un moment, bah, tout le monde, il y a un moment, c'est comment aller plus haut ou aller ailleurs, bah, c'est dur. Des fois on se sent un peu seuls et autres, et c'est comment on le fait. Donc c'est là où j'interviens et je les accompagne. Et, euh, et puis j'aime ça, et tout, je m'amuse. Ouais, ok, top. Ta... Et, et comment tu t'es lancé, parce que tu as une grande carrière chez Nestlé notamment, avec des grandes responsabilités, tu peux aussi nous en parler. Euh, et comment t'en es arrivé à te lancer en tant que coach alors que ta vie semblait déjà euh, géniale quoi Alors justement, le... ça c'est intéressant. Parce que ta vie semblait géniale, elle était géniale. Ah. Et il euh, y avait une vitrine. Mmh. une vitrine de dirigeants et autres, donc ça, c'est super. Euh, mais il y a toute une partie que les gens ne voient pas. Ça veut dire de, aussi de se dire, euh, bah demain, j'ai envie de quoi, moi tu veux dire que j'ai fait des choses extraordinaires, j'ai géré les plus grandes marques au monde, j'ai géré par exemple KitKat. Je ne sais pas si ça te parle. Ah ouais, c'est si trop pas, bon, les KitKats. KitKat, c'est euh, juste une marque dingue. Et, euh, et autres, j'ai géré vraiment des super marques. Et puis, euh, donc ça, c'est une vitrine classique. Et après, il y a tout ce qu'on fait qui est hyper intéressant. Et puis on se dit, mais je peux le partager à, au plus grand nombre encore. Je peux aller encore plus loin. Donc, j'ai monté des plateformes, j'ai monté des choses. J'adore quand je partage un petit peu mon savoir. Comment je peux partager aussi les best practices Comment j'aide les gens à se développer Et, et je le faisais déjà puisque j'ai accompagné déjà des centaines de personnes dans, dans leur carrière, dans leur développement. et Puis après, je me suis dit, comment je peux le faire à un niveau encore plus haut et, et autrement, avec d'autres profils. Okay. Un petit peu okay. ça, oui. si, si même quelqu'un comme toi qui m'a l'air tout le temps joyeux, positif, euh, avait cette vitrine, j'ose penser qu'en fait, euh, c'est le cas de beaucoup beaucoup de dirigeants, c'est ça Beaucoup de dirigeants, de CEO ont cette vitrine, d'extérieur montre que tout va bien, mais en fait, à l'intérieur, pas forcément. Et c'est pour ça que tu as envie de les aider ou comment tu vois les choses le, toi le, Je pense qu'il y a des cycles. Ouais. Je pense que ce qui est hyper important, c'est qu'on a, on a chacun des cycles. Et, euh, et quand j'étais en multinational, j'étais super heureux. Euh, et, et je m'éclatais, je n'aurais pas fait autant d'années si je n'étais pas heureux. Et j'aimais mon job profondément, j'aimais les gens avec qui je travaillais, j'aimais les produits, j'aimais aller en usine, j'aimais aller avec les équipes de vente, j'aimais développer des produits, et autres. Puis à un moment, vous bah, faites X expérience et autres, et vous vous dites, euh, il y a plein de choses qui se passent dehors, et j'ai aussi envie d'être dans ces sujets-là. Donc vous vous dites, bah, comment je peux ouvrir euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle porte ouais. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Ce qui ne veut pas dire qu'avant, ce bien que quand changeant veut pas dire qu'en changeant on veut dire on va aller vers autre chose et euh, de nouveau parce que j'adore la nouveauté mm. et que bah, il y a aussi la nouveauté dans l'interaction avec les gens avec mes partenaires avec mes clients avec des, avec des mm. autres et et il y a des moments justement si on sort on va dans un autre cadre et l'idée c'est comment je trouve chacun on peut aller dans le meilleur cadre pour soi aujourd'hui mm. à cette période et c'est là où il y a des changements Okay. Et c'est là où, euh, où je pense qu'on peut faire des choses euh, nouvelles. Est-ce que tu veux nous dire un peu ce que tu apportes à tes clients Du coup, est-ce que ça, ça en fait partie Est-ce qu'il y a autre chose Typiquement, euh, tes clients idéaux, ils ont quoi comme problème et tu aimerais les aider à aller vers euh, où Alors mes clients ils, idéaux, ils ont euh, euh, bah déjà avant d'avoir des problèmes, ils ont plein de force. Parce que je coach beaucoup par la force, par la puissance en disant que déjà, on va travailler sur euh, euh, euh, encore plus utiliser leurs forces, mm. déjà. Que je ne peux pas passer toute ma journée à gérer leurs problèmes. Mm, mm, je mm. pense que déjà ça, ça me saoule. <rire> Et que, puis si je ne suis pas où là je suis le meilleur, il y en a d'autres qui le font très bien. Le, le, moi, je suis super bon sur… Euh, ils ont des forces, comment ils peuvent tirer encore plus pour leur business, pour leur développement personnel, aller chercher des choses qu'ils ne mettent pas en avant. Mm. Et ça, je connais. Parce qu'il y a, a bah, y a un paraître dans l'entreprise, il y a des, des contraintes, il y a des obligations, il y a des, des us et coutumes et, euh, qui ont fait son temps. Et moi, mon job aussi, c'est maintenant de se dire, euh, on peut aussi euh, se développer autrement. Mm. On peut faire d'autres choses. Vous pouvez mettre en avant des, euh, des forces que vous n'utilisez pas. Vous pouvez, euh, bah, on, en a, on en a parlé tout à l'heure sur euh, briller. Mm. Même si vous êtes dans des métiers de la finance, mm, mm. Bah, même si c'est des finances, des capitaux, des choses, bah, oui, vous pouvez briller. Mm. Et, et, et, et comment on ose se mettre en avant mmh. quand toute sa culture, surtout en Europe, les gens se mettent surtout en retrait, ils parlent de leur entreprise, mmh. ils parlent du « on », ils parlent de « nous ». Et comment ils passent de « nous » à « je okay. ». Okay. Tout à l'heure en off, tu disais que pour toi c'était très important de t'amuser, d'avoir du fun. Est-ce que c'est ça aussi que tu veux apporter à, à ces dirigeants D'ajouter du, du plaisir il bah, y a, y a... Je pense que tout le modèle économique, il est géré par la, la on va dire, dans les affaires, entre, on parle chiffre d'affaires, on parle client, mmh. c'est toujours les mêmes KPI et autres. Pff, mais j'ai envie de dire, toute la partie euh, bonheur des gens, mmh. euh, s'amuser, euh, leur santé mentale, comment ils vont, bah, c'est complètement évacué. Et, euh, et je trouve que ce n'est plus possible. Enfin, et, on voit ça réagit de tous les côtés. Et je pense que c'est notre responsabilité à chacun dans son métier de se dire comment on va plus vite pour transformer le monde du travail, pour faire que non, il ne faut pas aller jusqu'au burn-out pour dire que ça n'allait pas si bien. Il y a toute la phase avant. Euh, on peut aussi dire que si on est super content, il faut oser le dire. Il mmh. faut le dire, ouais, ça va super bien, je suis super content là. Parce que finalement, partager son émotion dans l'entreprise, c'est un sujet euh, tabou. Le mot émotion déjà et entreprise. Mmh. Alors que finalement, euh, tous les gens, même ceux qui ne sont pas des grands émotifs, ils, eh ben, cet élément-là, c'est incontournable. Donc c'est un petit peu comment on le fait émerger, comment on rend les gens à l'aise, comment on aide, et moi, comment j'aide les gens à mettre sur la table cette émotion pour limite s'en servir comme une, une, une arme commerciale. Limite. Super, super intéressant. Euh, Parle-nous un peu de comment ça a été ces douze derniers mois en termes de business, euh, donc pour les coachs euh, qui, qui sont là et ceux qui nous regarderont euh, euh, en vidéo. Euh, Qu'est-ce que tu as fait ces douze derniers mois et quels conseils tu pourrais donner à partir de toi ce que tu as réalisé Les 12 derniers mois, c'est... Alors, les 12 derniers mois, je les ai construits premièrement en, en allant mmh. au fond de moi-même, mmh. en allant euh, identifier mes forces, mes forces, les mettre en avant en étant hyper focus, en mmh. disant par exemple, moi j'adore aller euh, euh, rencontrer les gens, j'adore justement être comme là par exemple, tu vois là, dans les us et coutumes, c'est on reste assis. Moi je me dis non, je me lève, je vas aller là, j'ai envie d'aller là, j'ai envie de me rapprocher du, du, du, de l'équipe, tu vois. Je, et je rentre dans l'arène, ouais. ça j'adore. Ouais. Donc déjà c'est euh, pas être finalement dans... Donc moi, mon premier levier ça a été de me dire tiens, mes forces c'est quoi Mes forces c'est de voir les gens, ouais. donc, déjà comment, où, que, où sont les gens, où je les rencontre, comment euh, je les connecte. Donc d'aller euh, bah, direct en one to one, d'aller en ouais. rencontre, ouais. d'organiser, j'ai fait une tournée mondiale. c'est ouais. En septembre j'ai fait 6 villes et autres où je suis allé vraiment voir les gens, mettre dans leur, euh, dans leur ville, les coacher et okay. les aider. Donc ça c'était le premier levier. Euh, le deuxième levier c'était euh, euh, clarifier ma tête, ça veut dire que euh, moi ma très grande force c'est que je suis super généraliste mmh. et je peux intervenir sur vraiment beaucoup de domaines parce que j'étais mmh. patron du marketing donc le marketing il, il gère les usines, il gère la R&D, mmh. il gère les équipes de vente, il gère et autres donc ça c'est une énorme force donc je suis à l'aise avec tous les métiers mais en même temps c'est une faiblesse parce que finalement les gens ils disent « es coach de quoi ?» mmh. ou « tu peux m'aider donc je peux perdre les gens mmh. » Donc, déjà, ça a été de me, aussi de me focuser sur vraiment la dimension euh, euh, business avec le profiling dirigeant euh, et autres. Il n'y a pas que des dirigeants qui ont besoin de coaching. Mais je me suis non, c'est des dirigeants d'entreprise. Après, j'ai été hyper clair sur, bien que j'ai un énorme réseau sur des certains profils, je me suis dit non, non moi, ce qui m'intéresse, c'est une typologie d'entrepreneurs de, euh, ou d'entreprises. Ils sont de une personne à 25 personnes. Donc, et puis tous les autres, euh, ben non, c'est pas grave. Mmh, mmh. Mais ces gens-là, ils, ils, ils m'aiment beaucoup, je les aime beaucoup. Et je sais que j'ai beaucoup de business avec eux, parce okay. que euh, c'était de les identifier et puis de commencer à leur parler. Mm -hmm. et puis ils sont venus à moi et puis ils ont vu que je pouvais les aider. Euh, okay. Et autre. puis c'était de, de le faire en, il y a un moment aussi, euh, en lâcher prise, aussi je pense, de se dire, euh, pff, allez j'essaye, mm -hmm. j'essaye, je le fais, je, je, sans me prendre la tête. Au bout d'un moment je me dis, bah, si ça marche c'est génial, si ça marche moins bien, bah, c'est pas grave si j'ai fait le maximum, ah. et, puis c et puis ça a marché super bien. Euh, voilà. okay. Est-ce que tu veux nous parler de, du processus euh, euh, classique entre guillemets pour qu'un inconnu devienne client ou un non-client devienne client euh, Je suis curieux de savoir comment toi tu fonctionnes parce que tu as un fonctionnement qui était propre. En gros, pour faire simple, comment tu as eu ces clients durant les 12 derniers mois Est-ce qu'il y a une ou deux méthodes qui a fonctionné de manière récurrente pour toi et qui euh, te ressemblent bah, bah la première, pour reprendre le point de tout à l'heure, c'est euh, aller dans les événements. Okay. J'ai un événement, un client, ouais. mais sans chercher à vendre. Ouais. Mais ça veut dire d'aller plutôt comprendre les, les besoins des gens, d'aller juste euh, écouter leur life qui me raconte leur vie. C'est ça que okay. j'adore. Donc tu vas discuter avec la discuté, personne, tu mais vas l'écouter. Écouter rien du tout juste. Okay. Et en fait, je ne vais pas en mode, euh, je ne rien là. Ah, là. J'écoute. Et euh, j'écoute et je veux comprendre. C'est ouais. quoi la situation, c'est quoi le... Et puis, déjà de me sentir aussi ce qu'ils ce qu me raconte, ça m'intéresse. Ouais. Et puis, bah par magie, il bah, y a plein d'endroits où finalement, à chaque fois, bah, ce qu'ils me raconte m'intéresse. Okay. Mais d'être vraiment... Au... Dans ma tête, en fait, je suis vraiment en phase d'éponge et mmh. de caméléon pour comprendre la problématique. Ça, c'est okay. le premier point. Donc, les gens adorent ouais. parce qu'ils euh, se rendent compte bah, que j'ai de l'écoute, que je vais être là pour eux, que je ne vais... mmh. suis pas là pour faire mon show, je suis là pour absorber leurs problématiques. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bah, de se dire... Euh, comment les gens parlent de moi, ça c'est hyper important. Mm -hmm. C'est-à-dire d'être clair sur le pitch euh, par période en disant tiens, aujourd'hui je veux vendre ça. Donc, ça, ça veut dire quand je, de, de, de, sur une période de trois mois de, de tenir la même position, de dire voilà, je suis coach, je dirigeant pour tel profil okay. et j'apporte telle solution. Et comme ça, quand les gens parlent de moi aussi, ils, ils disent mm -hmm. ce que je veux qu'ils disent. Mm -hmm. Ça c'est hyper important, c'est de gérer ça comme. Parce que finalement, il y a mon réseau qui est le réseau de mon réseau. Et, euh, et autres et qui se disent tiens euh, appelle Eric parce qu'Eric il va t'aider là dessus mm. c'est comme ça que ça se passe et en fait de, de mettre un très haut niveau le bouche à oreille c'est-à-dire de se dire euh, bah, j'ai fait zéro com bah, j'ai fait, mm. oui, fait un peu de Linkedin un peu de machin un peu de truc mais ça pour moi un peu d'Instagram c'est pour moi c'est le niveau zéro euh, ou un mm. c'était pas mon axe stratégique en 2022, en 2022 je me suis dit c'est avec les gens en, parce que j'avais aussi besoin de me confronter à, à des feedbacks et euh, c'est sur le terrain que ça se passe pour moi mm. Donc, mm. Donc, donc tout ce qui était réseau et autres pour moi, ce n'était pas un levier. C'était plutôt, un. ça venait en soutien pour... parce qu'il y a des gens qui aiment bien voir de l'écrit, voir des vidéos, voir... ok. Mm. Mais ce n'était pas mon levier principal. Oui, tous tes clients, tu les as obtenus euh, sans 100, réseaux sociaux. Sans, zéro, zéro. Tous ceux qui sont venus à moi, ils sont venus par, euh, ou en me rencontrant, Ok. ou recommandés par d'autres. Ouais. Euh, ça, c'est hyper important en disant, bah, vraiment recommandés, en disant, euh, et autres. Euh, et un point non négligeable, c'est c'est qu'à partir du moment où j'ai un client, ma, ma première cible pour croître, c'est ce client-là. Mm. Ça veut dire que je ne suis pas en train de chasser de tous les côtés. Ça veut dire que si j'ai un client, je m'occupe vraiment de ce client-là. Mm. Parce que je me dis, je suis à fond dessus, je veux qu'il soit hyper content. Bon, déjà, je veux faire une... C'est comme une aventure pour moi, c'est-à-dire je, je commence un programme de trois mois. Ben, dans ma tête, je suis déjà sur trois ans moi. Wow. Et, et, et je me dis, tiens, comment... Euh... Donc je me dis, si je tiens trois ans c'est que je suis bon et que je suis super bon maintenant parce que sinon bah, il peut arrêter oh. ou il boit ça avec d'autres. Donc je suis obsédé par la, la valeur ajoutée que moi en tant que coach, je vais lui apporter pour lui, euh, pour la performance de son entreprise, sa performance, son développement perso puisque souvent on va vraiment dans des sujets euh, très personnels mm. alors que je me présente coach business mais finalement bah, c'est leur vie qui me mettent sur la table, mm -mm. c'est une limite leur vie de famille, c'est leur vie au bureau, c'est leur vie avec la collaborateur, c'est comment ils travaillent entre eux c'est des, oui. de des problèmes de communication, c'est des problèmes de ces limites, c'est pas des problèmes de stratégie, c'est des problèmes de gens et, et, et finalement bah, il, qu'ils aient envie de le mettre sur la table, ça c'est hyper important et puis après mon travail là-dessus et puis euh, et derrière ils se disent tiens grâce à coach, bah, mon petit nom, je te donne mon petit nom, c'est coach Bloom, yes. c'est pas, ils m'appellent comme ça maintenant coach Bloom, donc mmh. c'est mmh. ma marque, <rire> c'était c'est même plus Eric Bloom, c'est coach Bloom et, euh, et ils disent comment j'aide à, à, à développer leur entreprise et surtout ils se rendent compte que leur amener une palette de, de services mm. et ce qui me plaît moi c'est de finalement euh, d'innover dans mes services avec eux mm. c'est un peu limite de la co-création alors je vais pas arriver en me disant euh, tiens j'ai un produit puis j'ai envie de leur vendre ça non ça ça marche pas ça c'est vraiment mm. de se dire euh, maintenant que je suis là dedans je comprends l'entreprise je comprends son problème à lui je comprends les problèmes de collaboration je prends les, okay. les vrais problèmes et je travaille dessus ok et puis après est-ce que je peux apporter de la valeur ajoutée oui non alors j'aimerais qu'on un zoom sur comment euh, tu euh, transformes tes clients parce que pour toi c'est très naturel mais je pense que ça servira à tout le monde de, de l'entendre par exemple tu m'as montré une vidéo témoignage d'une des clientes que tu as rencontré à un événement donc à l'événement tu l'écoutes ça se passe super bien c'est quoi la suite concrètement parce que là elle n'est pas encore cliente non. tu t'échanges ton whatsapp tu lui offres un appel quoi comment tu procèdes alors j'ai eu des fois, il y a un petit côté empirique, hein, attention, mmh. <rire> quand même, faut dire les choses, c'est hein, si vous début Mais le... non, non, alors j'ai eu deux phases. Mmh. Euh, j'ai eu une phase où j'étais, je pense, un peu rigide, où justement, dans ma tête, j'étais sur des funnels, des choses et autres, puis ça ne me plaisait pas du tout, je n'étais pas à l'aise et j'ai vite abandonné. Déjà, je suis passé, par exemple, d'un funnel de celles ou autres à un funnel de, de communication, d'échange, là, mmh. dans ma tête. C'est-à-dire déjà de, de dire, la, la finalité, c'est que la personne, elle signe. Mais, mais déjà de dire, euh, bah, est-ce qu'on est qu se parle Est-ce que c'est intéressant de la discussion Donc plutôt de mettre la pression sur euh, la qualité de l'échange. Donc déjà donc de rentrer vraiment dans un mode de, de discussion. Ça c'était le premier point. Euh, et le deuxième point, donc maintenant je vais où je vais très loin, c'est que je vais sur, sur des bonnes personnes, et ça c'est hyper important, je sais que ça te parle, mm. sur des bonnes personnes avec des bonnes valeurs. Euh, je discute librement, euh, limite sans qu'ils soient clients sur leur problématique et moi quand on commence à discuter le coaching il a commencé en fait dans ma tête mm -hmm. même si finalement c'est pas un client je lui dis d'ailleurs tu n'es pas client mais voilà moi je commence et à la, à la, à la minute 1 on commence à discuter mais ça c'est pendant la rencontre en présentiel les rencontres c'est fini dans la phase 2 ok mais du coup tu lui commence. as donné rendez-vous pour une session alors ou c'est rendez-vous ou je laisse aussi les gens euh, tranquillement aussi des fois se dire après je relance okay. avec des points de moi je fonctionne beaucoup par whatsapp Okay. Et parce que j'utilise beaucoup, euh, bah, bah déjà je trouve c'est vraiment sympa que j'utilise beaucoup l'audio. Okay. Et j'adore envoyer des messages audio. Ok, donc avant de faire une session de coaching, je fais donc, un échange. tu fais d'abord un... Tu, ouais, donc tu t'échanges le, le WhatsApp, tu échanges échange, déjà je, okay. je fais des échanges où on est déjà en train de discuter en différé. <coughs> où tu en es, comment ça marche et autres. Mm. Euh, et autres, j'essaye aussi dans les discussions, au démarrage, de, de mettre des fondamentaux type ce que je fais en ce moment sur... Euh, euh, bilan de l'année, mm -hmm. euh, bilan de l'année, t'en es où, structuration, ton plan de l'année prochaine et puis après euh, bah, de faire travailler limite la personne dans okay. sa tête et après je dis t'en es où sur ton plan okay. et puis finalement bah, la personne, elle, elle, je la fais bosser à distance ouais. et puis après il y a des gens bah, qui ont envie de, de continuer et puis après ils reviennent vers moi, je leur dis mais tu sais tu peux limite m'envoyer ton plan et je vais le regarder et, okay. euh, et en fait de commencer à basculer dans le business sans qu'il soit client. Ok, donc tout ça, il n'y a pas eu encore un premier appel avec la personne. Non, ok. Il a pas eu Et du coup, euh, est-ce que tu offres des premiers appels offerts ou comment tu fonctionnes Maintenant que tout ce travail a été fait ou tu pitches ton offre euh, sur WhatsApp directement Je sais pas, je sais pas ce que c'est le premier appel ah, Ok. <rire> mais mais, mais là, à, à partir. Non. Comment tu présentes ton offre, tout simplement Non, bah, alors, bah, Ce qui, est, ce qui est... Ce qui, est, ce qui est dingue, c'est que c'est finalement là, lors du premier appel, on a, a c'est un appel vraiment de, de, on boucle. Ok, donc il y a, il y a ok, donc un il y a un appel. appel d'échange où on est fini, la personne les mains, est déjà convaincue. Ok. En fait, la, la, la phase de premier appel, de découverte, mmh. euh, on commence à, à accrocher autre, elle a déjà été faite. Do, à et travers donc, les messages. Bah, c'est plutôt un appel de conclusion. Okay. De, euh, et autre, ou limite, des fois je suis un peu à la limite gêné parce qu'on bascule déjà directement. Mais donc l'appel se passe comment C'est la personne qui dit, bon Eric, j'aimerais travailler ouais. avec toi, est-ce que ouais. je peux faire un appel ouais. pour discuter ouais. avec toi C'est ça le message ouais. que tu mets. Ouais. Okay, cool. Ouais, c est, c est, il me demande. Euh, Alors, me demande appel. tout ça c'est très naturel pour toi, donc c'est peut-être un effort supplémentaire que je te demande, mais... Comment tu amènes C'est-à-dire que tu peux poser 10 000 questions qui ne mènent pas vers euh, Eric, est-ce que je pourrais t'appeler Quelles questions tu poses Quel levier tu actives pour donner envie aux gens de t'appeler Parce que j'ose penser que ce n'est pas juste le fruit du hasard. Ah, il, y a, non plus. il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a mon énergie. Ouais. Parce, que, euh, parce que finalement, euh, bah, c'est là où je te dis par rapport à des sujets de, où je pense que j'utilisais mon énergie, toujours utilisé ma carrière mon énergie, mais mmh. sans le savoir. Tu vois, mon enthousiasme, mon, mon contact avec les gens, bien sûr, que j'ai une force. Je le voyais. Mais à l'ailleurs, je ne le, le revendiquais pas. Mm. Euh, maintenant, je le revendique et je sais que les gens, ils viennent pour mon énergie. Donc, ça veut dire se dire, tiens, avec cette personne, bah, il me donne son énergie positive et je, vraiment, il va vraiment m'aider. Euh, donc, ça, c'est autre. Et puis, deuxièmement, sur des... Euh, bah, en fait, en, en, en, je partage... Ma, en fait, pendant le premier appel, le, le point, c'est de de déjà basculer dans la problématique de la personne et de commencer à finalement... Parce qu'en fait, je visualise très vite le futur. Moi, ma force, c'est que... Mmh. Ce, qui, ce, qui est... ce qui peut être aussi ma force, et ma faiblesse hein mais... mais en tout cas, dans ces moments-là, ma force, c'est que la personne va me parler de son quotidien. Et moi, je suis déjà parti à mmh. y a 3 ans, 5 ans, 10 ans pour mmh. elle. Et, et ce qui peut faire peur aux gens. Mais donc après, je reviens à une réalité. Et... Mais ça, maintenant, j'ai appris, bah, en tant que coach, à le, à le balancer très vite. Et, puis, et que ça plaise ou pas. Mmh. Et euh, bah, ça plaît plus que ça ne plaît. Et que finalement, la personne elle se rend compte que je vais l'aider à se projeter et mmh. à revenir en même temps de choses très opérationnelles. Donc finalement, le, la, son futur, moi, je l'ai déjà vu. Mmh. Et souvent, je me rends compte, et surtout dans les, pour des gens qui ne savent pas célébrer ou des gens qui... et autres, c'est que je le, vois, je le vois souvent plus beau que les gens le voient. Mmh. Parce que des gens de valeur, des gens de talent, moi, et, et je pense qu'on a tous un talent et une valeur. Mmh. Tous. Par contre, des fois, on ne l'exprime pas, on ne s'en sert pas assez, ou parce que pour raison de culture, de famille, d'éducation, de, de plein de paramètres, d'où de on habite, de, de contraintes, où on est sur un autre métier ou autre, où finalement on n'exprime pas son talent. Et, euh, et, et finalement, moi, j'arrive à... Je l'identifie tout de suite, c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'est bon, je scanne la personne en 15 secondes, et je vois très vite le talent. J'arrive à le remettre dans le contexte de sa boîte, j'arrive à la projeter. Et, et, et puis après je lui dis, mais, et donc la personne elle voit si finalement elle n'utilise pas son talent mmh. ou elle voit comment elle pourrait encore plus utiliser son talent mmh. et là elle se dit, avec ce type là, je vais oser y aller parce mmh. que je pense qu'il y a une notion aussi de, de, de donner aux gens la liberté de dire avec moi tu vas oser aller sur des terrains où tu n'étais jamais à l'aise mmh. et, et là c'est un peu mon passé qui me sert, c'est qu'avec les milliers de produits que j'ai lancés où je sais ce que c'est qu'innover, et, et, et c'est dur d'innover, oui, oui. et c'est dur de changer, quoi qu'on dise. Donc j'ai envie de dire que le, le, le, le changement, plein de gens, on n'est pas à l'aise. Okay. Donc si on sent une personne qui va t'aider à se dire Tiens, cette personne, elle va m'accompagner dans cette phase où je vais être différent, où je vais rencontrer une nouvelle personne, je vais travailler sur des nouveaux sujets et autres, ouais, les gens y prennent. Est-ce ouais. que c'est euh... -ce est réducteur de dire que les gens, finalement, ce qu'ils achètent aussi chez toi, c'est quelqu'un qui va croire en eux et qui va les soutenir et qui va être un supporter euh oh, euh 4000% euh... en fait. ouais. on en parlait de, à, à table moi je suis je suis coach j'ai mon playbook je cours à côté d'eux euh, ils font mmh. des tours de terrain en fait j'ai la... bah, tu sais comme on aime tous les deux le sport et, euh, mmh. et autres et puis on espère que va gagner la, la coupe du monde dimanche mais, <rire> les... et, euh, mais en tout cas le, comme on aime le, le sport et, et en fait je suis un coach de business mais tout mon mindset il est euh, de, du sport Mmh. de la performance, de l'humilité du sport aussi, mmh. ce qui veut dire que quand on est au top, le lendemain, on peut perdre mmh, mmh, mmh. il faut apprendre à perdre aussi, pour repartir ouais. euh, et, et ça, je le donne euh, j'arrive à l'encapsuler le, pour les gens de business, ouais. avec leurs mots parce que je viens de ce monde-là, mais en même temps avec cette énergie qui fait qu'avec Coach Bloom, tout est possible ouais. tout est possible, <rire> c'est-à-dire que je vais aller tirer le meilleur de chaque personne ouais. et ça, je trouve ça... Euh... Beau, parce que ce que tu as partagé tout à l'heure, c'est que tu trouvais les bonnes personnes et ça, c'est clé. C'est-à-dire que tu ne pourrais pas supporter quelqu'un en qui tu ne crois pas. Ah, et du coup, le, le, la condition, c'est que d'abord, tu choisis des clients, alors que la plupart des gens pensent que c'est les clients qui nous choisissent. Et ça, je trouve ton approche hyper intéressante. Oui, ouais, merci, merci. Et puis, il y a des gens qui… Euh, si je sens aussi que les gens sont vraiment fermés, fermés, fermés, fermés, fermés, fermés, vraiment, euh, je ne suis pas magicien. Okay. Je ne veux pas, euh, c'est pas possible, il y a des gens vraiment fermés, fermés, fermés. Je dis, écoute, euh, bah reste fermé. Ce n'est pas pour moi. Je veux dire, euh, je veux dire, après, va voir d'autres personnes, il y a d'autres métiers. Uh -huh. Mais il y a des moments, euh, je pense que chez chacun son métier. Moi, je suis coach. Uh -huh. Je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas machin, je ne suis pas truc. Uh -huh. Il y a des choses, je vais aller piocher dans le passé des gens. Mais je n'ai pas besoin de raconter tout le passé, puisque moi, je suis tourné vers l'avenir. Je suis tourné vers l'action. Et je veux que la personne, à chaque fin de session, elle bouge uh -huh. et qu'elle fasse quelque chose qu'elle ne faisait pas avant. Euh, on fait une heure ensemble, à la fin de l'heure, elle fait quelque chose de nouveau. Uh -huh. Si je vois qu'elle bouge pas, c'est que moi, j'ai été nul. Uh -huh. pas, donc donc je suis obligé de trouver aussi des gens qui ont cette capacité à, à se projeter, qui ont envie de faire des choses aussi, qui rêvent aussi comme moi. Mm -hmm. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec des stars et avec des gens qui sont numéro un ou des gens qui ont ce mindset de numéro 1, ça veut dire l'envie de gagner. Mm -hmm. Et je pense à part, ça veut dire qui dire... Et, et par gagner, ça veut dire de bien faire son travail, d'aller mm -hmm. au top de, de, de son métier, mm -hmm. de bien le comprendre et d'être euh, quel que soit le métier, et c'est pour ça que je suis à l'aise avec plein de métiers parce que finalement je ne vais pas être dans le savoir faire métier, je vais vraiment être dans le savoir être il y a des gens par contre qui se disent non j'ai envie d'être numéro un même mais sont... mes, mes clients ils sont, ils sont petits par la taille, parce que c'est un nombre de personnes, les équipes euh, par contre ils, ils sont dans la cour des grands ça veut dire que les, les gens avec qui ils travaillent, leurs clients, leurs relations, c'est le top mondial on les voit à la télé, ils échangent, les voit à la télé j'ai des clients, je, en fait, ce qui est super, je les vois à la télé euh, la semaine et je fais le coaching avec eux le jeudi par exemple. Je les, ai, je les ai écoutés, donc mmh. ça c'est super intéressant. Mmh. Mais, mais c'est quand même des gens qui sont déjà au top, mais qui ont envie de bosser avec moi parce que je vais leur apporter bah, une partie aussi euh, où bah, après 10, 20 ans de boulot, 30 ans, on est moins à l'aise. Mmh. Parce qu'on a aussi nos petites habitudes, okay. mais j'ai les miennes aussi. Hein, et, et changer ses habitudes, il faut être aidé. Voilà. Okay. top. Um... Si on fait la rétrospective de tes derniers mois, est-ce qu'il y a des, des erreurs ou des choses que tu as faites et que tu pourrais partager aux autres en disant oh, Bah ouais, euh, ça, c'est peut-être pas quelque chose qui, qui doit être fait euh, ouais. Quelles leçons tu peux aussi tirer de tes euh, échecs Parce que j'imagine que tu as eu aussi euh, des échecs durant ces derniers mois. ai pas eu beaucoup. J'en ai pas eu beaucoup. <rire> cette année, en tout cas, cette année. On okay. hein. a eu ah. d'autres à d'autres années, mais cette année, j'avoue que c'est une belle année. Ok, ok, Donc, alors. Année, mais non, non, mais je, je, je réponds, sinon, on peut remonter un non, peu plus tôt. Je vais te répondre, je vais te répondre. Si, j'en ai. Attends, attends, Il y a déjà des choses que je n'ai pas fait. Et ça, c'est un échec. Parce que, mais euh, euh, ouais, il y a des points où je pense que moins se prendre la tête des fois aussi. Ça veut dire d'aller encore plus vite dans la, la confrontation avec euh, une cible, avec des sujets. Euh, comment et, et... Non, j'ai pas dit encore plus vite. Oui, encore plus vite. Oui, <rire> si, parce qu'il y a des moments où. Si, si, j'ai aussi mes blocages. Le <rire> truc où moi aussi, je, des fois, je coupe les cheveux en quatre et des trucs et je me dis ah. si et ça. Et tu oh. veux nous donner un exemple ou pas Ouais, bah, des... bah, par exemple, regarde, j'ai euh, le groupe. Ah. Tu vois L'accompagnement le le pro... ah, de groupe. Ah, le groupe. le groupe, hein Donc, <rire> le groupe. Donc, le... Bah, je performe dans le one-to-one, -one, bien sûr. Ah. Euh, et. Euh et je crois dans le one-to-one -one et je rentre quelques personnes choisies dans le one-to-one -one. parce que normalement c'est quand même ces bouffeurs d'énergie et, et puis je vais être concentré sur les gens, je vous les dis et, autres. et puis je crois avec ces clients là donc déjà j'ai assez à faire. Donc dans l'axe stratégique d'ailleurs euh, recommandé fortement par toi que, il y a un certain temps c'est basculer en groupe. Ah mais parce qu'en groupe j'ai coupé les chemins en quatre hein, quand même hein. ah. et le groupe c'est combien et c'est quoi et les thèmes et finalement un peu tous mes démons ils sont revenus ah. et c'est quoi ton métier, c'est quoi si c'est ouais, donc, donc et autres et finalement c'est un truc que j'aurais dû lancer depuis euh, six mois mmh. et finalement je vais lancer là euh, maintenant pour janvier et, euh, et finalement et même après les appels donc ah. il y avait des tensions de trucs où là, je me suis dit mais allez, arrête un moment, vas-y ah. et puis finalement euh, ce qui est dingue c'est que même euh, les premières personnes à qui j'en ai parlé, les limites c'était 100% de succès quand ah. je me suis dit, arrête quand même de te prendre la tête. Il y a un moment, la première personne, je lui dis, tiens, je monte un groupe. Oui, oui, Eric, j'y suis. Ah, tiens, je monte un groupe. Oui, oui, ok. Et le troisième, je lui dis, ouais. dis, pourquoi t'as attendu six mois ah. <rire> Donc c'est donc, pour ça d'aller plus vite dans euh, la réalité, tout de suite d'être, euh, aussi d'y aller, quoi, sur des choses où même si on a des tensions, de le confronter. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est... La communication aussi, peut-être. Mm. <rire> la communication, ouais, j'aurais pu euh, euh, encore plus utiliser mes forces sur la com, parce que je ne fais pas assez de vidéos, je ne fais pas assez d'audio. De, mm. euh, des gens gentiment me soufflent, me disent Eric, tu devrais faire un podcast, <rire> tu pourrais raconter ça. Tu... Bon, bah, euh, voilà, ça c'est pour l'année oui, prochaine. Oui, Mais... parce qu'effectivement, effectivement, dans ton 1 à 1, tu apportes tellement de valeur et tu es tellement encourageant. Que, en fait, je me dis, il pourrait y avoir des centaines, des milliers, des millions de personnes qui pourraient ressentir. Bah, ah, ouais. Je me suis, je, mon axe stratégique, c'était, c'était bah, se bouche à oreille, c'était d'échanger, c'était et autre. Mais tout l'axe, on va dire, euh, gens qui me connaissent pas, parler, communiquer à de nouvelles personnes. Et je suis sûr, passionnante, hein, que je connais pas, je m'en suis pas du tout occupé. Et ça, euh, c'est dommage parce mm -hmm. qu'il y avait, il y a, y a quand même un potentiel. Euh, et puis, c'est des gens rencontrés, c'est des belles expériences à venir. Donc ça, c'est, bah, j'espère l'année prochaine. Ok, génial, génial. Euh, Eric, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de partager sur ton parcours des derniers mois qui pourrait nous apporter de la valeur Quelque chose qui est peut-être très naturel pour toi, mais que d'autres n'auraient pas ouais, Quel conseil tu pourrais donner pour terminer à tous ces coachs qui, qui, qui sont là euh, Dans les conseils, je pense que c'est le… Dans le je ne suis pas très conseil comme garçon, j'avoue. Hein. Parce que ouais. c'est plutôt mon ressenti à partager puis après les gens prennent oh. ou pas. Autre, autrement dit, si tu me permets dans ce cas-là, c'est quelles sont les qualités selon toi sans fausse modestie qui font que tu as eu cette réussite ces douze derniers mois qui pourraient aider les autres à avoir le courage d'aller dans leurs talents aussi Tu as des talents naturels que tu as osé déployer quels sont ces talents que nous, peut-être, on pourrait déployer si on se reconnaissait là-dedans ben, Je pense qu'une fois pour toutes, de, de se donner la liberté de se dire euh, « sois toi-même à 400% mmh. ». Ça, je pense que déjà, euh, moi, je viens d'un monde où, euh, bah, différent. Donc, moi, tout mon parcours, ça a été de, de passer à moi, de nous à moi. Mmh. Et, euh, et ça, c'est important. Donc, d'arriver à dire… Euh, euh, je peux réussir vraiment très fort, plus, voilà, plus je serai moi, plus je réussirai. Mmh. Et, et, et je pense que ça, on ne se donne pas cette liberté. Et, euh, et <rire> on, on, on, on a nos travers, on se dit ah, « si je fais ci… » Non, non, non, non, non. c'est d'y aller à fond. Moi, maintenant, j'y vais à fond, mmh. ça veut dire, je dis, euh, j'y vais à fond, je suis un hypersensible, donc ça veut dire que ma sensibilité en, en rendez-vous, je l'utilise à 400%, ouais. et je la mets sur la table. Là, j'ai fait un meeting avec un comité de direction, j'étais hyper agressif, parce que à ce moment-là, <rire> limite, à un moment, je dis « calme-toi ». Tu vois, mais, mais je me suis dit, mais j'ai eu un feedback de dingue. Donc finalement, ils m'ont dit, non, non, on était d'accord, ça, ça, ça, ça, ça. Parce que c'était, donc, j'étais moi-même. Donc mmh. les gens, ils accrochent beaucoup. Euh, le deuxième point, je trouve, c'est de ne pas vouloir aller partout parce qu'on va nulle part. Je pense que c'est de ne pas avoir peur de se dire, tiens je suis que sur ce sujet. Parce que finalement, en étant sur un sujet même étroit, euh, on réussit déjà. Parce qu'on réussit, donc on prend de la confiance, les gens aussi prennent de la confiance en nous. Après, on peut travailler avec d'autres choses. Euh, on peut vraiment, donc c'est d'aller vraiment sur des sujets euh, euh, très étroits. C'est pas grave d'être sur tout. Et ça, je pense que d'être, euh, d'accepter de se dire, moi, tu vois, pour l'anecdote, il euh, bah, y, y a très longtemps, hein, quand, été, quand on avait changé de vie, finalement, au niveau famille et autres, et on était à l'étranger et, et autres, les, et pareil, j'ai eu cette même problématique, j'étais... Euh, généraliste et, et, et, et là-bas les gens ne voulaient pas être généraliste donc euh, et tout à coup à un moment j'étais connu comme le numéro un de l'événementiel <coughs> et pour moi l'événementiel c'était pas c'était un 1 de ma valeur ajoutée mais c'est pas grave et par contre je commençais à être connu et bien finalement l'idée c'est un peu ça c'est de se dire euh, on peut être connu apprécié performé sur une partie étroite de son savoir et comme nous ici en fait quand on est en france le, on, a, on, a eu, on a eu une éducation généraliste et en fait, la valeur ajoutée qu'on fait avec nos clients, on n'a pas besoin d'être généraliste. Mmh, okay. On est dans des métiers de spécialiste. Moi, j'ai un une autre qualité que je vois en toi qui est peut-être plus difficile pour toi de dire je le suis, mais pour moi, tu es quelqu'un de très généreux. Alors oui, tu m'offres un cadeau à chaque fois qu'on se rencontre, mais j'ose penser que c'est juste un symptôme de ta générosité. J'ai l'impression que les clients veulent travailler avec toi. Parce que les prospects, tu, tu arrives à montrer cette générosité. Est-ce que tu veux nous en parler ça Est-ce que tu te considères généreux dans tes relations Tu as une richesse que tu offres aux gens et ça, ça c'est une stratégie qui te permet d'avoir des clients, Énorme. Ouais. C'est une stratégie énorme. Mais mes clients me disent comment tu fais pour avoir autant d'énergie ouais. et, et je leur réponds toujours, c'est parce que je choisis les gens. Ouais. Je suis hyper tranché. J'ai l'air ouais. comme ça, rigolard et autre, mais je suis hyper euh, sec. <rire> ça veut dire que je suis obligé de me protéger. Donc, je choisis les gens à qui je donne mon énergie et mon amour. Je ne suis pas en train de dire il y en a peu, il y en a beaucoup, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est je choisis mes gens. Mmh. Et, euh, et ma force, c'est que, parce que beaucoup de gens réfléchissent sur leur réseau et leur passé, et ils disent, ah, on était copains là, on était là depuis 10 ans, depuis machin. Ça, pour moi, ce n'est pas mmh. mes valeurs. Mes valeurs, c'est une bonne personne que je rencontre maintenant, là, qui rentre là. Mais si je ressens que c'est une bonne personne avec de bonnes valeurs, cette personne peut rentrer dans mon réseau mmh. immédiatement et je peux lui donner tout mon amour, je n'ai pas besoin d'avoir dix euh, euh... ans, 20 ans ensemble. Pas, euh, mon, mon amour, ce n'est pas euh, équivalent, ce n'est pas proportionnel au passé qu'on a ensemble. Mon amour, il est proportionnel et mon engagement, il est proportionnel à la valeur que je vois de la personne. Donc une bonne personne va avoir tout mon amour. Ah. Et, et ce qui fait que les gens, ils viennent à moi. Parce que là, bah, j'étais à l'université de Genève, j'étais dans, dans un concours de prix, chaque année je suis choisi comme le, le numéro un coach par le, par la, ouais. le gagnant, ouais. c'est un concours et autres. Et, euh, et finalement, il y a des jeunes qui sont rentrés dans mon réseau, mais je leur donne tout, parce que mais je les ai connus à une soirée, mmh. mais, mais parce que j'ai trouvé que des, certains, c'était des bonnes personnes. Et donc ça fait que cette force, mes clients, ils la ressentent. Ça me permet aussi de moi de, de, de tout donner à certaines personnes mmh. et de ne pas me disperser. Tu ne perds pas ton énergie je avec ces euh, truc Et quand je ne suis pas avec ces personnes, je suis autre chose. Je boucle, je regarde la télé, je regarde le foot, je, mmh. je sors, je vais me balader au bord du lac, j'adore marcher au bord du lac tout seul et puis c'est tout, puis j'envoie des photos euh, des gens, c'est bon, ma ouais. vie est, est, est simple. Ouais. Mais, euh, mais par contre, euh, je, je mets cette énergie sur ces gens, bah, les gens ils le voient. Ouais. Comme je mets toute mon énergie sur toi, parce que ouais. tu sais comme je t'aime, ouais. et tu sais comme euh, ma, ma, mais non, mais ma, ma, ma réussite aussi, qui est pour beaucoup, ouais. parce que tout mon parcours, maintenant ça fait des années qu'on travaille ensemble, que je travaille, ouais. avec toi tu m'as coaché, tu m'as accompagné, que tu m'as mis toutes tes équipes pour moi et autres, ouais. et, mon, et mon succès, il est aussi, euh, il est grâce à toi. C'est-à-dire que des rencontres comme ça, par exemple, je ne t'aurais pas rencontré, peut-être que je ne serais pas là. Bien sûr que oui. je ne serais pas là, mais je n'aurais pas réussi comme ça. Mm -hmm. Donc, c'est important de, de, de, de le savoir. Et puis après, dans les gens de qualité qu'on rencontre, il y a aussi une notion de fidélité après. De se mm -hmm. dire, euh, avec cette personne, j'ai envie de faire un bout de chemin. Et moi, dans ma tête, c'est... En fait, je ne vois personne, euh, euh, je ne vois pas les gens euh, clients, fournisseurs, tu me donnes, je prends ou autre. Je ne sais pas ce que c'est ces notions-là, moi. Euh, alors que je viens d'un monde de, de commerce et de business, hein, je, je, ça ne me touche pas du tout je suis vraiment plutôt en, en, en chaque personne de qualité, je la vois comme un partenaire, mmh. et je me dis wow, on va faire un bout de chemin ensemble je ne sais pas jusqu'où on va aller mais si moi je donne, toi tu donnes, on fait un truc ensemble, ça va être magique mmh. et, et, et, et c'est magique souvent mmh. parce que je donne tout, et la personne elle, elle, elle avance avec moi et, et, on, et on écrit un bout de notre histoire commune Mmh. Voilà. Et les clients le font avec moi, hein, Paris. Voilà. Bah écoute, je comprends parfaitement maintenant <rire> pourquoi les gens veulent travailler avec toi. Merci beaucoup merci. Eric, on peut t'applaudir pour ton parcours. Merci, merci.